Jingle. La douche froide en fait, c'est un impact positif sur la GNRH, ce qui provoque une augmentation de la testostérone et de l'hormone luténisante. En gros, la douche froide stimule la sécrétion d'hormones luténisantes qui est l'hormone de la libido et cette hormone va également engendrer une production de testostérone. Les testicules de l'homme doivent être à une température légèrement inférieure à celle du corps. C'est pour ça qu'elles sont à l'extérieur du corps. Vous avez déjà pensé à ça, non Mon conseil, c'est bien connu, il faut éviter tout ce qui est chaud au niveau des testicules. Exemple typique de l'ordinateur portable qu'on pose sur le haut des jambes. Alors la douche froide, c'est peut-être un peu réducteur de dire qu'il suffit de refroidir ses testicules pour devenir Arnold Schwarzenegger, mais bon, c'est un petit plus à ajouter aux autres petits plus. Personnellement, je termine effectivement par du froid, mais je n'ai pas encore trouvé le mindset pour faire toute la douche en mode gelé. Je sais que certains le font. Ce qui est assuré, c'est que ça booste et vous avez vraiment une énergie naissante après. Vous êtes moins enclin à finir devant Netflix plutôt qu'à vous investir dans quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez les liens pour un programme gratuit, comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis ou même